dit que je ne vous posterai plus de euh, commentaires sur euh, Macron et toute sa clique et les autres. J'ai jamais dit que je ne ferai pas de vidéo dessus. <rire> ah moi j'ai un sujet là, mais depuis tout à l'heure il me, il me trotte dans la tête, c'est Bilou. Ah ouais Bilou. Ah il, il, il est au top Bilou. Il est génial Bilou. Alors Bilou, on ne sait pas euh, par quel euh, miracle quelqu'un qui est quand même euh, euh, très fort en informatique puisque c'est le roi de, de Microsoft, euh, Google enfin il s'est tout approprié c'est pas compliqué, il s'est approprié le monde entier alors il est pas tout seul hein, et, il a des copains avec lui il y a les Rockefeller, et, et, les Rothschild et Soros et, et euh, euh, Attila <rire> Enfin oh, bref. Bilou, euh, Bilou. <rire> bah, il s'est octroyé un diplôme de médecine, faut croire. Ouais, bah ouais, bah ouais. Et d'ingénierie aussi. Mm. Parce que euh, j'ai euh, vu que un hein, Sibilou avait envoyé des avions euh, sur la stratosphère hein, pour nous envoyer du souffre sur la gueule. Ouais. bon, enfin, le souffre, un dérivé, hein, sur la gueule, histoire d'actionner un petit peu le Covid, parce que le Covid n'a pas fait assez de, de... il n'a pas fait autant de, de mal qu'il l'aurait voulu, bah, non. Du coup, il nous a envoyé des saloperies, ouais, il nous a envoyé des saloperies. Donc, bah, avec la pluie qui tombe et tout, forcément, on est plus ou moins impacté. C'est normal. De ce côté-là, c'est normal. Mais alors, je sais pas euh, par quel miracle il s'est octroyé euh, un diplôme de médecin. Je sais pas. Et je sais pas. Alors, euh, et puis, de quel droit il se prend pour Dieu aussi. Du ouais. fait qu'ils veulent diminuer la population mondiale, je ne vois pas de quel... Mais qui lui donne ce droit Tous ces millions C'est ces millions qui lui donnent ce droit Le droit de tuer des gens le, le droit de, de diminuer la population le droit de faire des expérimentations sur les gens d'Afrique, d'Inde. D'ailleurs, ils ont... Tu dégages, mon pote Nous, on veut plus de toi, c'est bon, on a donné. Il euh, y a des pays comme l'Afrique et l'Inde qui ont quitté euh, l'OMS et qui ont quitté euh, l'ONU aussi. c'est bizarre, hein? Et qui euh, est derrière l'OMS et l'ONU, hein Ah, ben, bah, c'est Milou. Ah, ben, bah, c'est Milou. Et ouais, sacré Bilou, hein ah, il, il, il a tout pris, hein? il a tout pris, hein? il a pris la médecine, il a pris la pharmacie, il a pris euh, la médecine, la pharmacie, il a pris la température de l'air aussi, parce qu'il faut faire refroidir un petit peu la planète, elle, la planète elle est trop chaude, donc euh, avec... Euh, des cochonneries qui nous envoie, euh, euh, c'est pour faire refroidir la planète soi-disant. En fait, moi je pense surtout que c'est parce que le Covid n'a pas fait euh, autant de décès euh, qu'il l'avait prévu et donc il lui donne un petit coup de main, hein, histoire que... Ouais. Tout ça, pourquoi Ah, il peut à nous vendre son vaccin, tu dit, pourquoi et Bah oui, il, il veut nous vendre son vaccin, donc forcément... Euh, alors... Euh, si, avec tout ça, on ne va pas vers le nouvel ordre mondial, euh, on va vers où On va vers quoi Et on se dirige vers quoi, là Parce qu'en fait, euh, petit rappel, le, petit, euh, le, le nouvel ordre mondial, hein, c'est diminuer les trois quarts de la population, de façon à ce qu'il y ait qu'un homme qui dirige, hein, et que cet homme-là puisse avoir euh, la main sur tout, euh, un homme, un groupe d'hommes, hein, euh, qui puisse avoir la main sur tout, et comme ça, euh, faire euh, du peuple mondial, du peuple mondial, puisque c'est le nouvel ordre mondial, donc c'est du peuple mondial, euh, un peuple d'esclavage, d'esclavagistes, qui seront là que pour... Euh, Aller travailler, leur donner l'argent et puis rentrer chez eux le soir, euh, s'abrutir devant des programmes euh, télé qu'ils auront euh, bien pris euh, le temps de choisir préalable pour nous, n'est-ce pas, pour notre bien-être. Ah, bah, déjà qu'ils veulent nous donner le vaccin pour notre bien-être. Alors, euh, dans le vaccin, en, entre, entre autres, entre le, la puce, hein, que je suis sûre hein, qu'il va y avoir la puce, ça, ça, on ne pas de l'idée, hein, c'est. Là, je, je sais qu'il va y avoir la puce. Il y aura la puce. Et puis, il euh, y a aussi quelque chose pour euh, empêcher les femmes de tomber enceintes. Ouais, bah, c'est bien, hein, comme ça. Bah, euh, entre ceux qui l'ont à tuer et ceux qui ne seront pas nés, au final, il va arriver à son résultat. Mmh. Bah ouais, c'est comme ça. Voilà, sacré mmh, mmh. Il en a derrière la tête, hein, ce mémoire. ouais, ouais. Sauf qu'il n'a pas il, il pensé que peut-être, peut-être, hein, il aurait des, des moutons rebelles qui, bah, qui se rebelleraient justement, Des moutons noirs qui se rebelleraient. Et qu'au bout d'un moment, bah, il trouverait que ce n'est pas normal ce qui se passe. Bah ouais. Comment un homme peut-il décider pour tout le monde Parce qu'il a la mainmise sur tous les pays. C'est-à-dire sur tous les dirigeants de tous les pays du monde. Bon, bah, en dehors de l'Afrique actuellement. En dehors... Euh, de, de, de l'Inde, de la Tanzanie, euh, de, des pays comme ça qu'on dit euh, pas, très dé, pas très développés, mais qui en fait euh, ils, ils en ont dans la tête, eux, ils, ouais, ils se laissent pas faire, ils en ont dans la tête. Bon, euh, il y a un peu Trump là qui est en train de, de, de, de le mettre aussi un peu par terre, là, donc euh, oui, c'est compliqué pour lui en ce moment, sans compter euh, toutes les plaintes qu'il qu a au cul aussi. Hein, parce que, bon, euh, on a beau se proclamer euh, le dieu euh, du monde, euh, à un moment, euh, si on n'est pas tout droit dans ses baskets, euh, mmh. ça marche pas longtemps, ça marche pas longtemps. Ah ben ça a duré quand même, hein, ça, fait, ça fait quand même un moment, parce qu'avant Bilou, il y a eu une autre personne, il hein, y a eu une autre personne. Hein. Disons que le Bilou, c'est euh, le, le, le dernier rempart en fait, c'est le dernier rempart. Et si on tombe Bilou, tout tombe. Voilà. De Bilou, ses copains, tout tombe. Ouais. Il faut juste faire son bébé. Bah ouais. Donc il faut refuser tout ce qu'il vous propose. Ben bah ouais. Bah, euh, ne, ne rien accepter. Parce que Bilou, il nous tout droit vers le nouvel ordre mondial. Bah il ouais. oh, y a le pape aussi, il y a ils sont très bien. Mais c'est tout un groupe, hein, tout un groupe, ils sont très très très très très copains, très potes. Même s'ils ne rentrent pas, hein. non, non, ils ne le montrent pas, mais ils sont très très potes, très très, très potes et donc bah, ils, ont, ils ont décidé que bah, voilà, c'est eux qui décideraient et que nous on n'a plus qu'à fermer notre gueule bah, je suis désolée. ben bah, non, non non, non. Pourquoi, je suis un... pourquoi on fermerait notre gueule pourquoi on ne dirait pas ce qui se passe pourquoi est-ce qu'on serait d'accord avec ce que lui nous impose et il y a une raison, est-ce qu'il y a une raison particulière si, euh, si ce cher Bilou euh, faisait des choses euh, pour notre bien encore c'est pas le cas il prend des décisions, euh, lui tout seul, allez, moi j'ai décidé que la terre euh, euh, n'allait pas bien, euh, qu'il y avait trop de gens qui habitaient sur terre, donc qu'il fallait diminuer la population mondiale hein, pour euh, qu'il qu y ait moins de CO2, hein, et le CO2 euh, bah, c'est nous qui le provoquons. Hein, nous, et puis euh, voilà, hein, et puis tous les animaux qu'il y a. Hein, donc, euh, on, va, euh, on va commencer par euh, diminuer les, les êtres humains, parce que c'est plus simple, c'est plus facile, c'est... voilà. Et puis les animaux, bah, c'est pas grand-chose, ils, ils, ils se révoltent pas de toute façon, donc euh, ils mènent leur vie, c'est pas, pas bien terrible, hein, mais les humains, ils pourraient se révolter, donc euh, avant qu'ils se révoltent trop, on, on va leur fermer leur clapet. Bah ouais, on va leur fermer leur clapet, donc on va tout mettre en œuvre, euh, les chanterelles, le, le soufre, le Covid, euh, enfin bon, plein de choses comme ça, voilà. Il s'est donc autoproclamé médecin maintenant, ah ouais, voilà. Ah ouais. euh, C'est le but de, de nous tracer de partout, ah oui. On n'est pas assez tracé encore, non, pas bah non, bah non. Et les, satelli les satellites les ne nous tracent pas, non Ils sont capables de voir jusqu'à quand ils sont dans les chiottes, mais ils ne nous tracent pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, du tout, ah non. Les satellites, c'est juste pour qu'on ait un meilleur réseau. Un meilleur réseau internet, c'est tout. Non, non, c'est pas, c'est pas vrai. Eh oui. Après, nous, on a les, les antennes, les, ouais, les, les 5G. Hum? Ah ouais, c'est très bien, c'est aussi. Hum? C'est vrai. Alors, ceux qui comme moi ont déjà tendance à avoir des migraines, je ne vous le dis pas, euh, ça va être le topo. Sans compter tous les dégâts qu'elle fait au niveau du cerveau. Mais ça, on ne vous le dit pas. Hein. Non, non, non, non, non, non, non, non, non. Non, non, parce que si on n'a pas la 5G, vous comprenez bien que ça va être la galère. Hein? Et puis, il y a la 6 qui se profile à l'horizon. Donc, attendez, bah, écoutez, il faut hein, être un peu raisonnable. Il hein? faut, faut les comprendre aussi. Hein? Ils ont besoin de gagner des sous. Hein? Leur euh, trilliard qu'ils ont, ça ne ça leur suffit pas. Donc, euh, ça ne suffit dépend, bien entendu. Et donc... Euh... Mais vous allez me dire, mais euh, comment est-ce qu'ils vont faire pour gagner plus de sous si on est moins nombreux sur Terre <rire> ben, Parce qu'on ne fera que travailler pour eux, puisqu'on sera des moutons bien obéissants et qu'on va y travailler. Déjà, on le fait, déjà, on le fait maintenant. On le fait déjà maintenant. Hein euh, les gens, ils sont pressés d'aller retrouver leur boulot pour pouvoir dépenser des sous et pour pouvoir s'acheter plein de trucs, des trucs qu'ils n'ont pas besoin. Le confinement, ça ne leur a pas servi. Hein? Donc euh, euh, c'est très facile, c'est très simple, ils, ils vont gagner des sous comment Et bah, euh, En vendant leur saloperie, voilà. mmh. le vaccin, en vendant euh, bah, les médicaments forcément euh, qui vont rendre les gens malades. Bah, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ouais, Chez leur docteur, leur docteur va leur donner des médicaments pour soigner ce qu'ils ont, ou oh, ce qu'ils n'ont pas d'ailleurs. Et puis bah, bah, ça va faire tourner euh, Big Pharma. Bah, ouais, mais oui, tout ça, euh, ça fait partie de leur plan. Hein. Et puis, bah, euh, ils vont gagner des sous, ils vont encore gagner des sous, puisqu'ils en dépenseront moins, donc forcément, ils gagner en gagneront plus. On sera moins d'humains sur Terre, donc <rire> forcément, ils en gagneront plus. C'est une évidence, hein, euh, même un enfant pourrait dire ça. Hein. Bah ouais, euh, moins d'humains moins euh, avec euh, plus de dépenses pharmaceutiques égale plus d'argent. Voilà. C'est doux, c'est pas plus compliqué que ça. Et puis bah nous bah, les moutons, hein, on sera content de dépenser des sous pour Microsoft, pour euh, la 5G, la 6G, pour Google, pour YouTube, pour Facebook et, pour... et puis tout ça quoi, ça, ça va être euh, génial ce qu'ils nous préparent, hein mmh. Et ouais ce petit groupe là, mmh. et ouais c'est pourtant pas faute de le dire hein, c'est pas c'est pas faute de vous prévenir hein. Euh, voilà alors euh, moi je vois des gens qui sont indignés oh mais comment ça se fait c'est bien que les gens soient indignés enfin ils ouvrent les yeux je là, super et ouais sauf que maintenant vous partez alors c'est à l'acte bah mmh ben ouais bon bah écoutez euh, ce cher bilou mmh qu'est ce qu'on ferait pas sans lui ce cher bilou et ouais heureusement qu'il est là hein, pour nous ouvrir les yeux hein. mmh et puis ce qui est bien c'est que maintenant il se cache même plus il fait des vidéos, Et sur YouTube il y a des vidéos Il tourne sur lui. Et il le dit clairement, hein, il le dit clairement, il hein. faut diminuer la population. Hein. Et euh, il n'y a que le vaccin pour diminuer la population. Ouais. Donc, euh, vous verrez de toute façon, tous ceux qui sont de son côté, c'est tous ceux qui prennent le vaccin. C'est pas compliqué, hein Voilà, vous avez qu'à regarder les infos. Tous ceux qui veulent euh, imposer le vaccin, ou tout au moins euh, le pousser de force, bah, c'est tous ceux qui travaillent avec bill voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc, euh, donc euh, et si vous voulez, euh, tous ceux qui travaillent pour Bilou, c'est tous ceux qui sont entre nous. Au final. Voilà. Ah, l'équation, elle est vite faite. Hein. Je suis pas bonne dans le matin, hein, mais l'équation, elle est vite faite. Hein. Donc, euh, Bilou ou pas Bilou hum C'est génial, hein, quand même. Hein Comment on peut s'autoproclamer euh, comme ça euh, Virologue, médecin. Euh, Ingénieur, euh, tout ce que vous voulez, hein, tout ce que vous voulez, hein. l'argent euh, fait vraiment euh, exactement tout, tout, ouais, sauf qu'il n'est pas éternel Bilou, et les autres non plus, ah oui, j'ai vu aussi quelque chose qui était super sympa, c'était super sympa, sympa. j'ai vu qu'on on essayait, hein, on essayait, on a lancé l'idée que ça serait bien que toutes les personnes à partir de 70-80 ans soient euthanasiées. Ouais. <rire> ça me fait bien rire, hein, parce que. Alors, si on prend Bilou, si on prend les Rockefeller, si on prend les Rothschild, si on prend la reine d'Angleterre, euh, si on prend le pape, bah, ils ne pas tarder à être euthanasiés, eux, hein. Ah, oui. Je euh, et il ferait attention hein, quand même de faire. Euh, il ferait attention. De, il, il, il devrait se méfier hein, des, des idées qu'il lance comme ça. Hein, parce que ça pourrait bien leur tomber sur le coin de la gueule. Hein, euh. hey, ils ont qu'à les prendre au mot, les gens. Hein, euh, Autanésiés. Hein, ils ont 80 plus de 80 balais. Hein, pas loin. Hein, Bilou, 60 et quelques. Euh, la reine d'Angleterre, on n'en parle même pas. Euh, le pape, alors là. Euh, lui il est bon pour le aussi. Mmh. Eh ben elle est fait l'air et Rothschild forcément. Ah oui, bon. ils ont des descendants. Ouais. Ils ont des descendants. Ouais. Bon. Ça, on peut s'en charger. On peut s'en charger. Il n'y a pas de souci. On s'en charge. Mais euh, tant que Bilou, il est là, euh, est il s'accroche un pépère. Peu hein. Ouais, ouais, non. Bah. Ah, il ne veut pas lâcher prise, hein. il ne veut pas. Pourtant, euh, pourtant.. Euh, il y a de plus en plus de choses contre lui. Hein. Et il sait qu'il va perdre. Hein. Il sait, il sait. Enfin, oh, ils, ils le savent tous, hein, d'ailleurs. Hein. Oh, ils, ils le savent tellement qu'ils ont déjà perdu. Hein. Ils sont en train de s'accrocher au, euh, au dernier rempart qu'il leur reste. Ouais. Essayez d'emmener avec eux le plus, de, le plus nombre possible de, de personnes. Hein, voilà, dans leur chute, dans leur déchéance. Parce que ça y est, hein, ils sont capotes. Ah oui, ils sont capotes. Hein. Bah, ouais, si euh, on ne va pas dans leur sens, ils sont capotes. Le tout, c'est de ne pas aller dans leur sens, quoi. au final. Il ne faut pas aller dans leur sens. Alors, il euh, y, y en a là, euh, sur euh, YouTube et tout qui vont vous donner euh, plein d'astuces, plein de, plein de conseils, plein de ci, plein de ça. Ouais, c'est génial parce que ça aide la, les gens à s'éveiller, ça aide les gens à voir plus clair, ça aide plein de choses. Mais euh, au final, la solution, la vraie. C'est celle qu'on a au fond de nous. Nous, on sait, au fond de notre cœur, ce, de quel côté il faut aller, ce qu'il faut accepter ou pas accepter, qui sont nos vrais dirigeants. En tout cas, pour moi, ce pas eux. <rire> ça ne sert jamais, jamais eux. Même s'ils sont riches, combien même, ils donneraient, euh, combien, combien même ils partageraient leurs millions avec, euh, avec la population, je ne sais pas, de leur côté. Jamais. jamais non. Je ne mange pas de ce pain-là, non. Mais euh, bien sûr qu'ils le feront pas, ils le feront pas, hein. pas. c'est juste une hypothèse d'une femme qui est un peu euh, folle dingue, due à la fibro, hein. ils le feront Mais bon, voilà, tant que ce cher Bilou sera là, euh, et toute sa clique, hein. <rire> de plus de 60 ans, bien sûr, <rire> et ouais, pas loin de l'euthanasie, hein, les gars, il hein. ouais, euh, ouais, euh, falloir, va euh, falloir penser à ça, hein. pas loin de l'euthanasie, hein, parce que... Euh, et vous n'emmènerez pas votre pognon avec vous, hein? non Ah non, il y en a qui ont essayé avant vous. Les pharaons, ils ont essayé. Hein? Pourtant, ils étaient considérés comme des dieux. Eux, hein? Vous, vous êtes considérés comme l'ombre, hein? comme le diable. Hein? Mais euh, eux, ils étaient considérés comme des dieux. On a essayé de leur mettre hein, toute leur richesse hein, dans leur sarcophage. Ça n'a jamais marché. Ouais. Euh, les seuls qui ont profité, c'est les payeurs de tombes, hein? Parce que de l'autre côté, ils n'ont jamais, jamais emmené quoi que ce soit. Ah, jamais j'ai jamais vu quelqu'un pouvoir aller de l'autre côté avec euh, l'argent, euh, leur patrimoine et tout le temps toi. Jamais. Non. Par contre, ils vont laisser une trace dans l'histoire. Mm. Ils vont laisser une trace dans l'histoire. Et la trace qu'ils vont laisser, eh ben, c'est la trace euh, de l'exemple à ne pas suivre. Mm. Parce que peut-être que je vais en choquer quelques-uns. Peut-être qu'il y en a qui ne vont pas être d'accord avec moi. Avec moi mais euh, Bilou et ses amis à côté d'Hitler Hitler, Hitler c'était un saint à côté d'eux c'était un saint parce qu'ils étaient en pleine guerre les gens, euh, bah, ils savaient que c'était la guerre et pendant la guerre c'est jamais euh, bien drôle il a fait d'énormes d'énormes ravages et carnages et tout ce que vous voulez mais Bilou et ses copains là c'est euh, un génocide humain ils sont en train de faire. Ils commencent par les pays les plus pauvres, forcément. Pas moyen de se défendre. Ah, mais oui, mais ils n'ont pas besoin d'argent, les pays les plus pauvres, non. non. Et ben, bah, ils ont juste à dire non. C'est juste ce qu'ils ont fait. Dehors, dégage, on ne veut pas de toi. Voilà. Ben bah, là, il ne peut plus rien faire, grand-chose. bah non, bah, bah, Dehors. Avec une plainte au cul. bah ouais, tant qu'à faire. Hein. Tant qu'à faire les choses, autant les faire bien. Voilà. C'est ça des gens intelligents. C'est ça un pays intelligent, c'est ça des êtres humains intelligents. Refusez, refusez, foutez-le dehors, sortez de l'OMS, sortez de l'ONU, sortez de l'UNICEF, sortez de toutes ces merdes-là qui sont tenues par, euh, par Bilou, sortez de tout ça, n'adhérez pas. Bien sûr qu'il va vous faire... Euh, euh, il va vous faire mettre l'alarme à l'œil en disant Vous comprenez, il euh, y a des gens qui meurent en Afrique, et patati et patata, espèce de connard. Si tu n'avais pas aidé un petit peu avec ton vaccin, tu ne crois pas qu'ils ne seraient pas euh, en meilleur état que ce qu'ils sont maintenant Et puis euh, de leur euh, faire euh, acheter euh, les quelques gouttes d'eau qu'ils ont euh, pour pouvoir s'hydrater, tu ne crois pas que c'est un, un super génocide, ça hein alors on va dire, oh ouais, mais les présidents, ils sont d'accord. Non, les présidents, ils ne sont pas d'accord. Sauf que les présidents, ils n'ont pas le choix. Voilà. et hein? me souffre que un an, ils commencent à se rébeller. Mm. Ils se rebellent. Donc les Africains, euh, le Tanzaniens, les Hindous, euh, bah, tous les pays, en fait, euh, qu'on dit sous-développés. Mm. Ah Quelle belle leçon ils nous donnent, hein? les pays sous-développés. Mm. Ben bah, ouais. Ils nous montrent qu'en fait, ils sont plus intelligents que nous. Hein nous qui nous croyons les rois du monde, hein avec euh, ce cher bilou à la tête euh, du monde, hein et ben c'est pas nous les rois du monde, hein c'est ceux qui ont su dire non. Il y en a, il y en a, il y en a de plus en plus. Et ouais, la différence, si vous dites non, si vous dites non, moi je vis ma vie, je pas besoin de tout ça, il n'y aura plus rien, tout va se casser la gueule, il n'y aura plus rien. Mais bon. C'est à nous de dire non. Si on dit non, si on n'a pas peur, si on dit non, tout va bien. Tout va bien. Il ne peut rien contre nous. Il ne peut rien, rien, rien, rien contre nous. C'est nous qui lui donnons le, le, notre accord. C'est nous qui lui donnons notre pouvoir pour qu'il fasse tout ce qu'il fait. Parce que si on ne lui donnait pas notre pouvoir, il ne le ferait pas. La preuve, il euh, y en a combien euh, parmi tous ceux qui écoutent là, il y en a combien qui attendent qu'il sorte son dernier euh, iPhone Bien. Ils attendent impatiemment le dernier iPhone pour aller l'acheter. Alors qu'ils vont manger des pâtes tout le mois, ils vont acheter le dernier iPhone. Bah ouais. Bah vous mettez des sous dans sa cagnotte en faisant ça. Hein? Qui c'est qui attend la 5G parce que la 4G elle va pas assez vite Qui c'est qui attend bah Ici à Nice, ils ont déjà les portables. Hein. Donc la 5G, je pense qu'elle doit pas être loin. Hein. Depuis un certain temps, j'ai de plus en plus mal à la tête. Donc, je pense que la 5G, elle commence déjà à être bien activée. Donc, euh, voilà. Les portables sont déjà là. Mmh, mmh. Ah ouais. Alors, on va vous dire que ce n'est pas vrai. Hein, que... Mais je... il y a des 5G dans le dans... coin. Ça, j'en suis sûre. Bon, il y en a déjà en Italie. Donc, je vois pourquoi il n'y en aurait pas ici. Hein. c'est pas loin. Hein. Et puis, euh, on fait partie du même réseau. Hein. Et on fait partie de Schengen. Oui, ouais, ouais. Maintenant, c'est l'espace Schengen. C'est plus l'Europe, il n'y a, plus... a plus de France, il n'y a plus d'Espagne, il n'y a plus d'Italie, il n'y a plus de Portugal. C'est l'espace Schengen. Voilà. Ah ouais, non, mais on est très, on est très intelligents. Hein. Oh, ouais. On se laisse mener tout droit à l'abattoir sans même en chiner. <rire> Qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent ben, ils, ils sont contents. Après, si vous voulez que ça change, il faut que vous changiez. Il faut que vous arrêtiez votre façon de consommer. Il faut que... Enfin, vous arrêtiez, non changer votre façon de consommer. Il faut que vous voyez la vie autrement. Il faut que vous arrêtez de d'attendre après papa, maman qui vous disent quoi faire, et quoi acheter, et quoi manger. Et que vous preniez la décision de vous-même de savoir ce que vous allez manger, ce que vous allez acheter, ce que vous allez faire, ce que vous n'allez pas faire, ce que vous allez dire, ce que vous n'allez pas dire, ce que vous avez envie de raconter ou pas. Et euh, si vous avez envie de, de changer de, de vie, bah euh, il suffit de dire non, stop. Ben bah ouais, je sais, je le dis souvent, mais c'est la solution. En ce moment, c'est la solution. Pour le reste, on verra plus tard. Mais là, en ce moment, euh, tel que c'est là, c'est la solution. Voilà. Alors, il euh, y a plein de choses hein, qu'on peut faire pour ne pas adhérer à ce monde. Il suffit de le vouloir et euh, d'avoir la volonté de le faire, d'y croire et de ne plus avoir peur. Parce que Bilou, il est très fort hein, pour nous, nous distiller la peur. Hein, très, très, très fort. C'est l'un de... ses points le plus fort. Parce qu'il a compris, il a compris, du haut de son intelligence, grandissime, hein, il a compris que si le peuple avait peur, le, peur, le peuple va adhérer. Il adhérera. Et c'est ce qui se passe. Ouais. Les gens, ils ont tellement peur de perdre leur confort, qui n'est pas, qu pas à eux, d'ailleurs. Un confort qui est inexistant mais euh, qu'ils ont l'illusion d'avoir. Ils ont tellement peur de le perdre que... Euh, bah, faut rien dire, faut rien changer. Moi, je veux que ça revienne comme avant, on s'en que ça change. Aïe, aïe, aïe. On n'est pas d'accord. On n'est pas d'accord. Moi, je veux que ça change. Je veux que ça change. Ouais. Bah, je veux pas revenir en Moyen-Âge. Moi, vous voyez, dans un monde idéal, ça serait... Euh, euh, bah, déjà, sans eux, hein, déjà d'une, déjà sans eux. Et puis, euh, surtout, euh, ça serait aussi vous euh, voyez que tout ce qui est euh, euh, comment euh, euh, tous les progrès qu'on fait au niveau de la médecine, parce que on fait des sacrés progrès au niveau de la médecine. On, ferait, on fait des, des robots qui nous, qui nous opèrent maintenant. On fait des... Mais euh, que ce soit pour nous, que ce soit en faveur, que ce soit vraiment pour nous soigner, pas pour nous rendre malades. Mmh. On est très avancé au niveau de la médecine. Mmh. Sauf qu'on ne le dit pas, pardon. Parce que si on nous le dirait, que deviendrait Big Pharma mmh, On aurait pu. Travailler. Et du coup, il y aurait moins de sous pour, pour Bilou. Bah Puis Bilou, bah, il, il y aurait moins de sous, forcément. Mais bon, euh, Bilou, il n'est pas, euh, hein, pas à plaindre hein, non plus. Hein, euh, il a sa fondation. Hein, euh, avec sa, sa femme, enfin son ex-femme parce qu'elle euh, est partie. Ah, c'est pas parce qu'elle n'était pas d'accord avec lui, non, non, parce que non, non, non. C'est juste un désaccord qu'ils ont eu et, et est voilà. Bah ben, euh, moi, j'ai envie de dire que je vaccinerai mes gamins quand lui commencera à vacciner les siens. En fait, non, même pas. Ce serait dommage pour les enfants parce que j'ai rien contre les enfants, moi. Ça serait leur faire du mal pour rien. Non, mais par contre, que lui, il se fasse le vaccin. Ouais, ça serait cool, ouais. Alors qu'il se fasse le vaccin à lui et puis à tous ses potes. Rockschild. Rothschild Rock pardon. Rockefeller. J'ai un peu... J'ai un peu... Vous avez vu, c'est tellement... Euh, hein, c'est tellement imbriqué, l'un dans l'autre, que j'ai mélangé les deux. Donc, pour lui, euh, déjà, il fait des tests de vaccin sur lui et puis sur ses copains, rothschild Rockefeller... La reine d'Angleterre, le pape, tout ça. Hein? Les vaccins qu'il veut nous faire à nous, il se les fait à lui. Et puis, il nous montre à quel point ça fonctionne. Hein? Ouais. Et puis, euh, il va dans un endroit où il a envoyé du soufre sur la tête. Et puis, il respire un grand coup. Il respire un grand coup. Hein? Il un grand coup voilà. Je ne suis pas méchante. Hein? Non. Mais euh, je pense que c'est quelque chose à faire. Bah, écoutez, quand... Euh, la meilleure façon de, de prouver au monde que ça marche, c'est de l'essayer sur soi. Hein? Combien de gens ont dû, euh, des, euh, des, des scientifiques, des scientifiques de renom, ont fait euh, l'expérience sur eux-mêmes pour montrer aux autres que ça fonctionnait vraiment, hein? Et que, euh, que leur traitement fonctionnait vraiment, alors pourquoi lui ne le ferait pas Il y a que faire. Et après on avisera. Euh, je ne pense pas qu'il le fasse sur lui. Non. Il est trop intelligent pour ça. Non. Il préfère prendre des cobayes humains. C'est mieux. Mm. Donc, voilà. Ah, c'est cher Bilou. Voilà. C'était une vidéo dédiée à ce cher Bilou. Voilà. Alors, si vous n'avez pas encore compris euh, où on va, et euh, où il veut nous emmener, hein, et, ben, je ne sais pas quoi faire pour vous. Hein, parce que là, c'est... C'est partout, hein. c'est partout sur Internet, c'est partout sur YouTube. Et pourtant Dieu sait que YouTube euh, il critique en ce moment à tout va, j'en sais quelque chose. Mais c'est partout, c'est partout. Il suffit de, de choisir, de, de choisir la vidéo en fait, parce qu'il y en a des dizaines de vidéos. Il suffit de choisir une vidéo au hasard et vous allez voir. Vous tapez Pilou sur YouTube, vous choisissez une vidéo au hasard, vous allez voir, il va tout vous dire. Ah, on ne pourra même pas dire que vous faites de la délation ou que vous sortez euh, ou que c'est un fake. Eh, c'est pas possible puisque c'est lui qui l'a dit. C'est même pas un fake, c'est lui qui l'a dit. Alors si on vous accuse de fake, euh, c'est juste pas possible. C'est juste, c'est juste, c'est juste n'importe quoi. quoi. Voilà, c'est encore un paradoxe. Hein on est dans le pays des paradoxes. Hein en fait, euh, c'est pas si mal que ça. Enfin, je veux dire, euh, ils ont bien compris. Hein, ils... Comme je disais euh, sur une précédente vidéo, euh, ils lancent des graines et puis ils voient comment ça pousse. Hein? Comment ça pousse chez nous, hein? et euh, bah, si on est d'accord, euh, bah, c'est très bien, hein? ça va, ça va. Et puis bah, si on n'est pas d'accord, si ça pousse pas bien et si on n'est pas d'accord, euh, bah, euh, ils essayent autre chose. Et, ouais, et ils relancent des graines, tout en lançant la peur, la graine de la peur c'est la plus grosse, c'est celle, celle qui marche le mieux. Hein? Celle-là, elle, elle accroche bien le terrain, la, la graine de la peur, elle accroche bien le terrain. Après, vous avez toutes les autres qui vous lancent. Ouais. Alors, vous adhérez ou pas Alors, si vous adhérez, ça... Ça pousse. Si vous adhérez pas, là, là, là, Là, là, vous êtes le grain de sable dans la chaussure, déjà. Si chacun d'entre nous commençait à ne pas adhérer, on serait un grain de sable. Et puis, un grain de sable... Vous savez, un grain de sable, bon, ça peut passer inaperçu. Mais quand vous en avez une dizaine ou une vingtaine de grains de sable dans la chaussure, ça commence déjà... à. À être gênant pour marcher, pour avancer, pour aller de l'avant, ouais. À ah bah quand vous avez la chaussure pleine de sable, là c'est foutu, hein. Il faut marcher pieds nus, hein? il n'y a, a pas d'autre solution. Hein? Enfin, euh... Ou alors on rentre à la maison, voilà. On, on laisse tomber la plage et puis on rentre à la maison. Trop de sable, trop de sable. voilà. Donc euh, c'est à nous de voir euh, de quel côté on veut germer, en fait, <rire> voilà. Et ouais de quel côté on veut on veut que ça aille et euh, de quel côté on veut que ça change parce qu'on on aura beau le dire euh, des dizaines, des milliers de fois hein, mais euh, tant que les grands ne seront pas tombés euh, les choses n'iront pas et qui autre que nous pourront faire tomber les grands bah, pas eux-mêmes, hein, ils ne vont pas se tirer dans les pattes hein, et ils ont trop besoin les uns des autres pour être cohérents donc à part nous, je vois trop je vois trop, non voilà. Donc euh, je vous ai fait un petit condensé euh, de ce qui se passe actuellement. Euh, donc tout ce qu'on vit actuellement, c'est euh, l'entrée, l'entrée euh, du nouvel ordre mondial. On est dedans. On est dedans. Voilà. Alors ça se passe petit à petit. Et euh, on est dedans. Maintenant, euh, la question est euh, est-ce qu'on veut y rester ou est-ce qu'on veut en sortir Moi, je je suis je sors de cet ordre mondial, mais alors, aussi vite que je peux. Aussi vite que je peux. Hors de question que j'adhère à ça. Hors de question que j'adhère à ces motos. Hors de question que j'adhère à tout ça. Voilà. Là, je suis en train de vous parler sur un téléphone Samsung A40 qui n'a plus de puce qui n'est pas connecté à la, à la Wi-Fi. Je m'en fous. Mon mari il me dit, mais ça te fait... T'as dû acheter un téléphone. Bah ouais. Mais le téléphone que j'ai, bah, il me sert juste à téléphoner. Et à recevoir des messages, c'est tout. Voilà. J'ai un ordinateur déjà à la maison. Ça ne suffit, j'ai pas besoin de deux ordinateurs. Voilà. Donc, euh, il me sert de, pour les vidéos et puis il me sert pour prendre des photos. Voilà. Tenez, et puis, pour finir, hein, je vais vous montrer mon petit coin secret à mon, mon petit bout de paradis. C'était pas ça. Il m'a glissé des mains. désolé Et voilà, mon petit bout de paradis. Attendez, juste une minute. Voilà, mes plantes tomates. On regarde de plus près, regardez. Ah, vous avez vu Et j'ai pas de jardin. Bah ben non, j'ai pas de jardin. Ça, c'est des cassis. C'est joli. Encore des tomates. Oui, parce que nous, on adore les tomates, en fait. Tenez. Regardez. Vous avez vu là Regardez. Du romarin. C'est bon pour le poisson. Hein Et puis, pour se soigner aussi, c'est bon. Des tomates, mes géraniums qui poussent, c'est beau, mes rosiers, je, je les trouve. Mais alors, si vous saviez le parfum qu'ils peuvent envoyer ces rosiers, c'est juste une beauté, ça vous met le cœur en joie. Voilà, alors eux aussi, j'aurais fait une tonte, du coup, ils sont repartis. Bon, il y a encore une feuille ou deux là qui, qui est un peu malade là. Euh, voilà. Voilà. Voilà. Ah. Alors ça, je vous laisse deviner ce que c'est. Je vous le dis pas. Surprise. Mon rosier qui repart. Bon, alors lui, il est fichu. Hein. Euh, J'ai beau essayer de le faire repartir, il ne veut pas. Il est sec. Il a pris trop de... Non, il ne veut pas. Là, c'est encore un rosier qui est en train de me faire... Des bébés, des bourgeons. Voilà. Là, je vais vous dire du pissenlit. Hein? Et là, c'est quoi C'est du thym Eh oui, du thym. C'est bon le thym Essayez donc une infusion de thym avec... Euh, du jus de citron et du miel, vous allez voir. Un régal. Des framboisiers. Mmh. Pas tarder en avoir, regardez ça. Voilà. Là. Un rosier exceptionnel, ce rosier. Ça fait quatre ans que je l'ai... Je l'ai acheté au décès de ma mère parce que ma mère adorait euh, le jaune. Donc, au départ, quand je l'ai acheté, il était jaune. Et puis, avec le temps, il est passé. Donc, vous voyez, il n'est plus très jaune au final. Attendez, est ce que je peux vous montrer Voilà. Il tire plus sur le blanc que sur le jaune au final. Mais bon, Oh, je sais qu'au début, il était jaune. Donc, voilà. Mon laurier sauce. Les deux plantes que ma fille m'a ramenées parce que pff, ça ne savait plus quoi en faire à la maison. Mon petit citronnier. Un mandarinier qui, à part des fleurs, c'est tout ce qu'il donne. Mon petit coin, encore, verdure, avec géranium, euh, capucine, fraise, basilic. Euh, euh, basilic. Et voilà. Moi, je prends... Et là encore, voyez. Voilà. Donc, Voilà. Je n'ai pas de jardin. Je n'ai rien de spécial. Mais je fais pousser. Ah, vous avez vu les courgettes ah, Vous n'avez pas vu les courgettes Alors ah, vous n'avez pas vu les courgettes Non Alors ça, normalement, c'est euh, des carottes. Mais comme j'en ai beaucoup trop semé, ça fait plus gazon que carottes au final. Voilà. Là, il y a encore des euh, tomates. Parce qu'on adore les tomates. Mais, ça pousse. Voilà et nos courgettes et voilà, cela là on va voir Cela c'était des graines et cela là c'est déjà prêts à grainer ah regardez, il y a même des capucines qui poussent dis donc, au milieu des courgettes c'est pas beau ça voilà donc euh, c'est sur euh, ce petit coin de paradis mon mmh. petit coin de paradis que je vais vous souhaiter bah, une très bonne soirée avec euh, ce magnifique ciel. Une très, bonne soirée, une très bonne soirée. Soyez heureux, soyez dans l'amour, soyez dans la paix, dans le cœur. Et euh, dites-vous que non, non, non, vous ne passerez pas. Nous avons gagné. Et rien que ça, ça doit vous mettre le cœur en joie. Regardez, on dirait un poisson et rien que ça, ça devrait vous mettre le cœur en joie. Je vais savoir que nous allons gagner. Nous avons gagné. Et qu'ils ne passeront pas. Ah, et je vous fais plein de bisous mes amis. Je vous aime du fond du cœur. Et à bientôt. Bye.